Bonjour, euh, la suite encore sur la recharge. Donc, quand la voiture est branchée, en fait, donc la limite que vous aurez définie au lieu où vous vous trouvez, donc j'avais défini 8 ampères pour vous montrer la limite euh, basse, c'est dès qu'on branche la voiture, euh, cette limite se définira à l'endroit où vous êtes. Voilà, et donc euh, vous avez moyen, quand la recharge est en cours, de l'arrêter avec le bouton ici, et là la recharge s'arrête. Vous voyez sur le, les composants combien de kilomètres vous récupérez. Donc à 8 ampères, on récupère une dizaine de kilomètres par heure. Voilà. Si on monte un peu la puissance à 10 ampères, on récupère une quinzaine à peu près. Voilà. Si on monte à 16 ampères, donc typiquement, si on a une prise green-up bien installée par un avec les bons diamètres de câbles, on récupère une vingtaine de kilomètres à l'heure. Voilà. Si on monte... Après, derrière, sur des charges plus hautes, à 32 ampères. Voilà, on voit qu'on récupère environ 40-50 km par heure. Alors, il s'agit de recharge en monophasé. En triphasé, euh, les puissances euh, sont triplées, au final. C'est-à-dire que chaque phase envoie une quantité de courant avec la même tension. Et comme la puissance correspond à la multiplication de la tension, et de l'intensité euh, il y a trois fois plus de, de, de courant et de puissance voilà euh, donc euh, si vous planifiez euh, une recharge donc par exemple pour un départ demain à 7 heures voilà et que la puissance de charge le permet la voiture va privilégier en fait c'est à dire que là la recharge est arrêtée la voiture va privilégier de prendre la puissance en heure creuse quand on, a réglé le, quand on a mis le réglage chargé en heure creuse. Si là je descends la puissance à 8A, ce qui correspond à, à 5A, à une toute petite puissance, alors la recharge va démarrer pour pouvoir compenser le, le fait que euh, la voiture euh, doit partir et se recharger. Donc si ce n'est pas possible d'atteindre la limite que vous avez définie, la voiture se mettra à recharger tout de suite pour atteindre cette limite. Voilà